Allô Allô Agnès Oui, c'est moi, Marie-Agathe. Comment vas-tu Bien, bien. Ah, moi, du tonnerre de Dieu, évidemment. Hein <rire> mais mais le remaniement, man... mon Agnès, le remaniement, ah, bien sûr. Ah, Ce n'est pas compliqué, j'étais pendu toute la sainte matinée au poste de radio, hein, et là, paf, ce France Info, sans prévenir, la bonne nouvelle. Emmanuel Macron, il a viré Pénico et Castaner. <rire> Oh, ces salicots de gauchistes là, qui étaient bon à rien, là, qui qu avait peur d'avancer, fort et bien là! Adieu, hein, sans regret, hein! Oh, ben j'ai littéralement poussé un cri de joie! Hein. <rire> ah, oui, oui, un orgasme! Ah, c'est pas compliqué! Ah, ben euh, Jean-François a pris peur, il est pas habitué, il est sorti de son bureau, hein, c'est pour te dire! Ah, et puis ils ont nommé la petite Amélie à la, au nouveau ministère de la Transformation et de la Fonction publique, là oui. Ah bah là, ça va, ça va dépoter, hein Ah oui, il y a du boulot là-bas, ils ne sont pas habitués. <rire> la fonction. La... Mais les fonctionnaires, les ultra. Oh, mais mon agnès, tu ne suis rien, tu ne suis rien Misère Mais si Amélie de Montchalin elle était économiste chez BNP, puis elle est passée à AXA Assurance, oui. Et son père, le voisin de Richard, voilà, était au placé, cadre au placé chez Elf et Coca-Cola et non, oui. Et, et son mari, lui, par contre, il est consultant à la Boston Consulting, oui. Voilà, des gens bien, des gens bien. Bon, mon année, je suis désolé, je prends prendre congé précipitamment, mais parce que l'émission de notre base année de communistes, là, va pas tarder à commencer. Hmm. Oui, je regarde toujours, oui, je sais, bon. Mais comme on dit, toujours garder un oeil sur l'ennemi. Hmm Allez, je t'embrasse, moi aussi. Oui, tu es un amour, tu es un amour. Salut l'internaute, c'est Jamil et bienvenue dans ce 20 e épisode des 5 choses à se dire. Nous sommes en juillet, c'est l'été, le mois le plus chaud de l'année, en concurrence avec décembre hein, désormais, hashtag changement climatique. C'est pour beaucoup l'heure des vacances et pour d'autres le moment idéal pour voter les pires lois antisociales à l'Assemblée Nationale. Dormez tranquille, il s'occupe de tout. Ah bah oui, hein, à défaut de vouloir ou réussir de nous organiser pour nous-mêmes nous en occuper, eh bien la gestion du pays façon Thatcher 2.0 se poursuit. Et je dis se poursuit à dessein, hein, car s'il a fini par arriver, hein, sans prévenir, ce remaniement sans manière ne remanie rien. C'est clair pour tout le monde ou je répète Dans cette vidéo, on va revenir sur ce vrai faux remaniement ministériel. Et bien qu'il y ait mille choses à en dire, hein, comme le format de l'émission le veut, j'en ai sélectionné seulement cinq. Nous allons donc parler de... Jean Castex, hein, évidemment, le nouveau Premier ministre au charisme époustouflant, hein <rire> mais aussi de son gouvernement, renouvelé, frais, dynamique, représentatif du peuple et de ses aspirations. En numéro 3, nous parlerons du cas Dupond-Moriti, le nouveau ministre de la Justice, puisqu'il est impossible de passer à côté du sujet. Hein Ensuite, on parlera de Darmanin, nommé ministre de l'Intérieur, oui oui, avec Marlène Schiappa à ses côtés. Ah, c'est coté. Attends, je crois que je me suis déclenché un saignement de Ah, j'ai du mal à me faire à cette information. Ouais, euh, c'est toujours compliqué. Hein, voilà. Et on parlera ensuite, pour terminer, de deux, trois autres membres du nouveau gouvernement déjà bien poussiéreux. Et pour terminer sur une bonne nouvelle, une good news, comme on a l'habitude, hein, parce que sinon, on se pend à la première poutre qui passe. Hein, c'est fâcheux. Alors, reste bien jusqu'à la fin. En nommant Jean Castex, 55 ans, énarque, homme, blanc, de droite, ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron illustre mal, très mal, ce qu'il dit pourtant nous vendre. Hein le monde d'après, le renouveau, le progressisme. En réalité, cette nomination cache surtout l'arrangeant départ d'Edouard Philippe. Étrangement bien plus populaire que son banquier d'affaires de patron, il n'hésitait plus à contester certains de ses choix politiques et lui faisait trop d'ombre. En choisissant Castex comme nouveau Premier ministre, Emmanuel Macron annonce clairement vouloir piloter la Startup Nation tout seul. Reste néanmoins que Jean Castex n'est pas un lapin de trois jours non plus. Il a beau ne pas avoir d'expérience en politique nationale et être destiné à servir de paillasson pour Macron, il a été conseiller régional du Languedoc-Roussillon et cumulait jusqu'au 3 juillet dernier les mandats de conseiller départemental, président de communauté de communes et maire. Ce qui lui rapportait 208 000 euros par an cash d'argent public soit plus de 17 000 euros par mois. <rire> oh, un homme proche des réalités du peuple, hein ah, Mais bien sûr Peut-être le savais-tu déjà, mais il a été aux manettes du plan de déconfinement mis en place depuis le 11 mai dernier. Et bien plus tôt, il est l'homme qui a instauré dans l'hôpital public la T2A, la tarification à l'acte. C'est donc lui qui a transformé l'hôpital public en vulgaire entreprise courant derrière le profit et la rentabilité, mettant alors en danger la population avec ses fermetures de lits par milliers, en grande partie responsable du drame sanitaire et social qui dure encore. Et tout juste propulsé Premier ministre, son premier déplacement officiel a été fait dans un commissariat de police en Seine-Saint-Denis. Hein le département français le plus délaissé par l'État, le plus pauvre de France, est le plus durement touché par le coronavirus. Et le racisme. Il n'a pas été à la rencontre des habitantes et habitants, non Il est allé serrer la main des flics exactement là où s'enchaînent les scandales de violence policière et de racisme dans l'institution depuis des décennies. Et il y est allé sans même inviter Marie-Georges Buffet, la députée communiste de la circonscription. Mais Didier Lallemand, le générateur de chaos parisien, lui était bien présent à ses côtés. Le message politique envoyé est fort, terrible. Un camp est choisi. Celui de la force policière contre la population précarisée. Celui de l'ordre bourgeois imposé à tout prix, quitte à éborgner, quitte à tuer. Il n'y a donc rien de nouveau, rien de neuf chez Castex. Tout du moins, rien de nouveau dans le bon sens. Depuis des mois, bon, depuis trois ans, disons-le clairement, hein, il y a eu des tas de moments graves à l'issue desquels un remaniement ministériel, une dissolution de l'Assemblée nationale, une démission du président de la République auraient été la bienvenue. Mais non, le mot d'ordre de Macron est et reste assumer. Coûte que coûte. Assumer, provoquer, et si on n'est pas content. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Vraiment, vraiment Allez, tous ensemble, en cachant les gauchons, En cachant les gauchons. Mais au bout de trois ans, ça commençait vraiment à chauffer, à brûler, hein, jusque dans les rangs de la police, bah, dernier rempart, dernière protection, dont pouvait encore jouir le gouvernement, le pouvoir macronien illégitime. Le remaniement ministériel était donc devenu inévitable. Mais au fond, que change-t-il vraiment les éditorialistes télé sont partout enchantés, exaltés, emballés. Bon, d'accord, du bout des lèvres, ils le concèdent, hein, il y a un léger décalage au centre-droit, hein, mais pas à droite, promis. Hein. Benjamin Duhamel, neveu d'Alain Duhamel et fils de Patrice Duhamel et de Nathalie Saint-Cric, preuve par l'image que l'éditorialisme, ben, c'est génétique, ira hein. même jusqu'à dire qu'entre autres enseignements, un centre de gravité est définitivement ancré au centre-droit. Mais pas à droite, hein. Non, promis. Les sortants, Christophe Castaner, Sibeth Ndiaye, Nicole Belloubet, venaient de la gauche. Euh... euh je... Bah alors Il a bugué Ha C'est exactement ce que je disais tout à l'heure à Agnès, hein. Enfin un gouvernement totalement de droite pure, hein. Ça va ruer dans les brancards mais ne nous emballons pas. Sur les 31 ministres et délégués du nouveau gouvernement Castex, seuls 8 le sont vraiment nouveaux, Et les 23 autres étaient déjà dans le gouvernement Philippe. Ce remaniement est une blague. Tout changer pour ne rien changer. Ou alors une chose, concentrer un peu plus le pouvoir dans les mains d'Emmanuel Macron. N'empêche qu'il est très intéressant de noter que les rares départs de ministres sont exactement celles et ceux qui occupaient des postes de premier ordre médiatico-politique. Christophe Castaner, qui aura mis le pays à feu et à sang. Nicole Belloubet, responsable de la justice au service du politique. Muriel Pénicaud, qui a achevé le code du travail. Didier Guillaume, opposé à l'agriculture biologique et paysanne. Tenez, non mais écoutez-moi, je n'ai pas de double langage, tenez. Pardon, mais, vous me le mettez devant la bouche, je n'ai pas de double langage. Je n'ai pas de double langage, j'ai simplement... Je fait... le micro. Je pas le micro, je vous dis. Et Cibet ndi qu'on ne présente plus. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. En remerciant précisément ces ministres qui auront porté ces mesures, ces réformes politiques violentes et antisociales, Manu, le banquier d'affaires, espère se défaire de l'impopularité qui les accompagne. Pas sûr que ça fonctionne, hein Mais pas sûr du contraire non plus. Hmm. N'empêche que, mis à part cette poignée de ministres, hier stars de la Macronie, aujourd'hui virés comme des malpropres par le gourou en chef, tous les autres ont été recyclés dans le pseudo nouveau gouvernement Castex. C'est sans doute la partie écologie du projet de Macron. <rire> Mais ce remaniement révèle quelques détails pas anodins. Le ministère de la Transition écologique et solidaire est rebaptisé Transition écologique tout court pour supprimer le mot solidaire. Celui de l'économie et des finances, toujours piloté par Bruno Le Maire, est complété par et de la relance. Illustrant, s'il le fallait encore, leur croyance dure en la croissance infinie et donc anti-écologie. Le ministère du travail, occupé désormais par Elisabeth Borne, qui est en passe de faire le tour du gouvernement tellement à a changé de ministère, est lui aussi complété par de l'emploi et de l'insertion. Bah ouais, hein Puisqu'en poussant un peu plus fort, il y a moyen d'insérer les millions de chômeurs dans les 500 000 offres d'emploi disponibles. Hein Bah oui, c'est sûr. Le ministère de l'Action et des Comptes Publics et celui des Sports sont supprimés pour être fondus dans d'autres ministères. Et, info la plus importante pour moi, est créé le ministère de la Transformation et de la Fonction Publique, donné à Amélie de Montchalin, une ultralibérale de 35 ans, Obsédé par l'idée de transformer l'État en entreprise géante cotée en bourse. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est un projet là bien plus clair qu'au départ en 2017. Hein Macron confirme là son cap à droite toute hein, et sans faire dans de la dentelle. Puisque la gauche, hein, la vraie, la radicale, la populaire, boude les urnes, à quoi bon la séduire hein Elle déserte. Ce gouvernement est donc plutôt en adéquation avec l'électorat restant ne manquait plus que Zemmour à la culture, <rire> mais Roselyne Bachelot, qui pourtant répétait partout ne plus jamais vouloir refaire de politique, convenait sans doute mieux au plan actuel. Jamais vous reviendrez à la politique. Jamais. Ou à... Jamais. Jamais, Jamais. j'ai pris cette décision bien avant 2012, j'en avais fixé l'échéance et je respecte en général mes engagements. Faut pas jouer toutes ces cartes d'un coup, hein. surtout quand il ne nous reste presque plus aucune. La troisième chose à se dire aujourd'hui concerne le, pour le coup, vraiment nouveau ministre de la Justice et garde des Sceaux. L'entrée surprise de l'avocat Éric dupont moretti au gouvernement, eh bien a été l'info la politique je crois la plus commentée et a raison. N'empêche hein. que c'est l'intéressé lui-même qui en parle le mieux. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez Sûr Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe Ouais. D'abord, personne ne me le proposera, ce sera un bordel, mais alors, euh, non mais personne n'aurait jamais l'idée. Sotte, totalement saugrenu, incongru, invraisemblable de me proposer cela, et euh, moi franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. non. Pourquoi Parce que ce n'est pas mon métier. Il faut en avaler des couleurs hein, pour faire de la politique. D'abord, il faut être d'accord avec tous les copains euh, du, du gouvernement euh, auquel on appartient soi-même, c'est-à-dire il faut manger son chapeau de temps en temps, non, c'est une discipline. Mmh. C'est un exercice, j'en ai pas les compétences et puis... Euh... Non, non, pas du tout, j'aimerais pas faire ça. C'était en 2018, hein Pratiquement hier, où il martelait à qui voulait bien lui poser la question. Faire de la politique Oh Jamais Et la même année, il déclarait aussi dans un entretien à Marianne « j'aurais aimé défendre Pétain ». Mais qu'à cela ne tienne, hein, dans sa longue carrière d'avocat pénaliste, il a su combler cette frustration en prenant la défense de Jérôme Cahuzac. De Patrick Balkany, de Bernard Tapie ou encore du frère de Mohamed Mera. Que du beau monde Et sur son temps libre, hein, l'avocat des euh, indéfendables et des voyous s'attaquait à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, à la liberté de la presse et aux magistrats libres. N'oublions pas aussi qu'il a pris la défense des flics menteurs face à Jean-Luc Mélenchon, alors tout de même condamné en 2009 pour rébellion. Ce dernier a dû payer 8000 euros de dommages et intérêts à des policiers auxquels il aurait déclenché des cauchemars lorsqu'il parlait fort devant les locaux de la France Insoumise. Oui, 8000 euros pour des cauchemars. Oui, oui, c'est sérieux, ce sont des mots sérieux. Et ils ont formé la ligne de défense retenue par Éric Dupont-Moretti. Je ne sais pas toi, mais quand j'ai vu sa nomination au gouvernement, j'ai eu l'impression de vivre le remake de l'affaire Lula au Brésil, dont la candidature populaire dérangeait l'accès au pouvoir de l'ultralibéral Bolsonaro. Souviens-toi, le candidat Lula fut alors injustement, et ça a été démontré plus tard, condamné à de la prison ferme par l'avocat Sergio Moro, qui suite à ça a été nommé ministre de la justice du gouvernement de Bolsonaro. Bon, le point positif, oui, parce qu'il y en a un, c'est qu'Éric Dupont-Moriti me semble bien plus concerné par, par la justice, par son environnement, par le droit, par la défense, etc., bien plus que Nicole Belloubet. Il semble prendre la justice au sérieux et défend l'idée que chacun doit avoir le droit d'être défendu. Il a même d'ailleurs pris la défense de Julian Assange. C'est vrai, c'est son seul faux pas. Bon, il dit tout ça, hein, mais sans tenir compte de l'aspect financier hein, de la chose, de la défense, hein, qui crée du fait une inégalité judiciaire. Pour finir, écoutons le tout début de sa première intervention à l'Assemblée nationale le 8 juillet dernier. Vous avez la parole. Non, vous avez raison, on n'est pas au spectacle et je vais répondre à la question que me pose monsieur le, le député. D'abord, euh, vous savez tous que quand on est avocat pénaliste libre, on n'a pas la même parole que quand on représente l'État. Ça n'échappe à personne. Avez-vous toujours dit la même chose C'est vrai qu'à un moment, j'ai dit que je n'accepterai pas cette tâche, Il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d'années. On va mettre un terme définitif. Non, le, je vous en prie. Le... Bah ben non, monsieur dupont moretti ne faites pas l'étonner d'entendre des protestations venir depuis les bancs des députés, alors que, éhontément, vous mentez. 2018, ce n'était pas il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, hein C'était il y a deux ans. Si on vous proposait un poste de ministre de la Justice, vous l'accepteriez <rire> Sûr Ah oui, sûr. Vous voulez que je vous le signe D'abord, personne ne me le proposera, ce sera un bordel, mais alors euh, Faut en avaler des couleuvres hein, pour faire de la politique. Faut manger son chapeau de temps en temps. Non. Et euh, moi franchement, je n'accepterai jamais un truc pareil, non. Éric Dupont-Moretti a donc depuis bel et bien accepté l'idée de manger son chapeau et d'avaler quelques couleuvres. Hein Les sirènes de pouvoir doivent être sacrément séduisantes. Autre gros morceau dans le gouvernement castex. Darmanin propulsé premier flic de France, hein, c'est quelque chose quand même. Selon des informations sérieuses, c'était Blanquer, alors ministre de l'éducation nationale, qui devait jouir de la belle promotion. Mais Gérald s'est montré menaçant directement à l'encontre de Macron. Soit il avait l'intérieur, soit il retournait à Tourcoing. Jean-Michel restera donc à l'éducation et les profs dans la mouise et dans la rue. Quant à Castaner, il retrouvera Pépouze, sa place de député qu'il attendait au chaud et peut-être même se verra-t-il placé chef du groupe En Marche à l'Assemblée Nationale. Gérald Darmanin, quant à lui, est désormais bien installé place Beauvau. Et ça ne présage rien de bon. Le NPA, le nouveau parti anticapitaliste et beaucoup d'autres voix s'élèvent pour dénoncer un violeur à l'intérieur. Je ne t'apprendrai pas que Darmanin est visé par une accusation de viol datant de 2009, des années de rebondissements judiciaires qui reprennent avec la réouverture des investigations au 11 juin dernier. S'ajoute à ça ses prises de position particulièrement crades au moment des débats sur le mariage pour tous. Il ne cachait pas son homophobie et son soutien au mouvement d'extrême de droite, la manif pour tous. Mais tout ça ne pose aucun problème à Castex et à travers lui à Macron. Pour revenir à Gérald Darmanin. Oui. Vraiment, j'assume totalement cette désignation. Il a le droit, comme tout le monde à la présomption, de laisser faire. Donc Laissez la plainte faire. pour viol n'est pas un obstacle, on est d'accord Pas un obstacle peut-être pour la Macronie, mais pas pour des millions de femmes qui se sentent insultées par cette nomination et contre laquelle elles ont physiquement protesté par milliers le 10 juillet dernier à Paris et ailleurs en France. Oh, mais il en a marre de ce féministe excité, là mais c'est la nature Dans quelle langue il faut leur expliquer qu'un homme c'est fort, c'est vaillant, c'est conquérant, et une femme assez douce, c'est discrète, c'est distinguée. Et que dire de Marlène Schiappa, hein Elle qui se voit nommée ministre auprès du ministre de l'Intérieur d'Armanin pour s'occuper se charger de la citoyenneté. Fallait quand même y penser. Il est loin le temps des déclarations tonitrantes de Macron souhaitant faire de l'égalité femme-homme une grande cause nationale. Le ministère en question n'a jamais été créé et voici Marlène Schiappa reléguée plante verte au ministère de l'Intérieur. Mais revenons à Darmanin, qui est aussi en charge des cultes. Un sujet qu'il affectionne beaucoup. En 2016, il plaidait pour un islam français et assimilé à la République souhaitant la création d'un grand conseil de l'islam de France pour une meilleure intégration citoyenne, dit-il, des français musulmans comme des français juifs, chrétiens et autres bouddhistes. Mais ce projet reviendrait à revoir réécrire la loi de 1905 qui prône ben, la séparation de l'Église et de l'État. Hein. Le principe est que les pouvoirs publics ne puissent intervenir dans les affaires de culte. Eh bien ça en fait hein, des affaires à suivre, hein. ça va être animé on arrive à la fin de l'épisode. Comme d'habitude, avant de se donner à cœur joie d'aborder la bonne nouvelle du jour, eh bien place aux trois dernières bien pourries. Brigitte Clinkert est une des 23 recyclées du précédent gouvernement. Elle est ministre auprès de la Ministre du Travail chargée de l'insertion. Parfaite mission pour celle qui défend l'idée du travail bénévole forcé Cherchez l'erreur pour les bénéficiaires du RSA. Elle devrait bientôt organiser l'ouverture de champs de coton en France. Côté écologie, on a désormais Pompili, celle qui s'est extasiée dans un moment fort gênant à l'Assemblée nationale il y a quelques jours pour dire Oh combien elle allait changer le monde à en mieux avec Macron, fait partie de la bande à deux rugies. Et après, il y en a qui doutent encore qu'Europe Écologie Les Verts soit de gauche. Et on termine avec Gabriel Attal, le jeune arriviste aux dents longues qui remplace donc Sibeth Ndi en tant que porte-parole du gouvernement. C'est un pur macroniste venant du PS <rire> qui ignore tout du monde du travail et du monde réel tout court en fait. Sa cooptation à ce poste a tout d'un jeu de cours moyenâgeux. Et puis troquer une femme noire à grande gueule contre un homme blanc bien discret, c'est sans doute ça aussi le progressisme façon Macron. Et maintenant, place à la bonne nouvelle Ça se passe à Roibon, une petite commune en Isère, dans ma région, Auvergne-Rhône-Alpes, près de Grenoble. La société bétonneuse Pierre et Vacances bataillait depuis longtemps pour y bâtir un énième Center Parks avec son lot d'hôtels, de restaurants, de piscines, de toboggans et jacuzzi, le tout dans une bulle transparente géante, maintenue à 29 degrés toute l'année. L'argument habituellement massu hein, d'un projet à créateur d'emploi blablabla bla bla bla n'a cette fois pas tenu puisque ça fait maintenant plus de 10 ans que les habitants s'organisent pour lutter contre ce projet écocide à plus de 390 millions d'euros. Des personnes ont même occupé les lieux des années durant, formant ce qu'on appelle une ZAD, une zone à défendre, comme à Notre-Dame-des-Landes par exemple. Alors que ce projet est officiellement, définitivement abandonné à Roibon, trois autres projets du groupe sont bloqués ailleurs en France, dans le Jura, dans l'Eure et dans la Saône-et-Loire. Tous se sont combattus sur le terrain juridique, mais aussi sur le terrain physique, par des militants et militantes organisés. Une preuve de plus, et on en a bien besoin en ce moment, que lorsqu'on est déterminé et bien organisé, David peut faire plier Goliath. Peut-être qu'on devrait s'inspirer de ces méthodes d'écologie radicale pour s'attaquer au capitalisme lui-même, ainsi qu'aux institutions étatiques, afin d'instaurer nous-mêmes une démocratie au service et aux mains du peuple. Hmm Chiche. Oh Mais ça relève de l'appel à la haine, à la révolte, son truc là. Ça va pas se passer comme ça, moi je vous le dis. Je le signale. Voilà, terroriste. Voilà, c'est tout pour moi pour cette fois. Mais attention, reste bien jusqu'au bout, j'ai encore 2-3 infos à te donner. Déjà, merci d'avoir regardé et écouté jusqu'au bout. Ensuite, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne PeerTube aussi, le peer-to-peer, l'indépendance, hein, bien évidemment, à liker, à commenter sur YouTube pour le référencement. Tu peux aussi, si tu le désires, sur gmail.fr slash soutenir, eh t'engager un peu plus en soutenant la chaîne et mon travail libre et indépendant de manière financière, à partir de 1 euro seulement. Cette vidéo est la dernière de la saison, hein. je vais prendre un peu de vacances, hein. mais rassure-toi, je serai pas très loin. On fera sans doute quelques lives avec l'émission Seuls Ensemble, hein. et puis de manière générale, je suis rarement, voire jamais déconnecté de tout ce qui touche à la politique, puisque bah, quand même, elle conditionne nos vies et qu'il faut, je crois, qu'il est sain de rester informé. D'ailleurs, si tu utilises Twitter, sache que tu peux m'y suivre avec @jamil. Allez, à la prochaine et bon été à tous, ciao Bon, avec un peu de chance, il va égarer ses codes d'accès YouTube pendant les vacances et nous lâcher enfin les baskets à la rentrée, hein Parce que parti comme ça, on n'a pas fini de l'entendre brailler, l'autre gauchiste, là, hein Bordel de Dieu